Cher Papa Noël, je veux être très sage et avoir une moyenne note à l'école. Alors, je voudrais pour la Noël euh, le robot Catcher du futur qui tire des rayons laser. Euh, merci Papa Noël, signé Marv1. Encore un pour pas parce qu'il veut pour Noël. Allez hop, plus 24 jours, ça me laisse le temps d'ouvrir ma petite boîte de petites culottes que j'ai reçues. Du... Hey, eh, dis donc, Papa Noël, je te vois là, t'es en train de te tourner les pouces. 24 jours avant Noël. Et c'est quoi cette boîte C'est rien du tout. Si c'est rien du tout, tu vas pouvoir m'aider à faire une tournée cookie Ah non, j'ai beaucoup de travail, t'as dit 24 jours, tu sais, ça arrive vite. Du coup, j'ai plein de choses à faire. Comme quoi Ceci. Voilà Un calendrier dit avant. Ça sert à quoi Eh ben, je vais te montrer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit courrier. Bon on se retrouve pour un calendrier de la main, comme il y a deux ans. Bah ben ouais cette année il n'y a pas de calendrier, donc j'ai décidé de créer une Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Voilà. Mais là, il est beau. vous ne voyez pas, mais je faisais envie. Mais... Ouais, mais à qui tu parles Ah YouTube Il y a il y des a gens qui caméras hein. Mais non mais tu comprends rien. Mais, mais toi là, tu vas voir. Bon voilà, alors on est le 1er décembre. Ah, là, le donc tu vois, c'est comme un calendrier de la avec des chocolats. Je jusqu'à la place. Pour le premier, bien on a un booster, et là c'est un bataille de légende, la vengeance du héros. Voilà, dedans il y a des cartes. Voilà, d'accord. Tiens, t'as gagné une enveloppe. Merci. Alors on l'ouvre. On a tard, ils vont les déchirer. Des fois ça marche pas toujours. Et on regarde ce qu'on a. Et du coup on commence avec un et Celle-là elle brise. Minimum Ray, oui, oui, oui c'est bien. C'est une ultra rare. Tu vois si il y a tout qui brille, le titre, le machin, mais voilà. Minimum Ray Herovision. La pleine lune d'or, pareil c'est une ultra. Trinity Eurovision. Herman Hero élémentaire j'en connais un qui est bien. Et pour terminer, interruption du sommeil de Kaju, mais non c'est une cigarette. on a une cigarette. Pourquoi pour c'est une cigarette Parce qu'elle est secrète, faut pas le dire Non parce qu'elle brille avec des petits trucs C'est compliqué, de toute façon t'es pas dans le truc Voilà Hop, c'est dans la boîte Parfait, tu vas pouvoir m'aider à faire les gâteaux oh, oh mon dos, mon dos oui, Je, la donc, la je me la la oui. alors. oh là là